Le passage de Mars dans cette maison euh, rendra votre action euh, plutôt freinée, attachée, et cela pourrait vous, a, vous apporter un sentiment de frustration, car vous voudriez agir, mais des contraintes ou des restrictions vous empêchent de le faire. Donc, durant ce temps d'inaction, vous pourriez recharger vos batteries, vous préparer pour lorsque Mars entrera dans votre première maison. Alors planifiez, établissez des stratégies, améliorez vos connaissances et vos compétences. Euh, vous pourriez vouloir vous isoler pour le faire ou agir dans l'ombre ou en isolement. Mars va vous inciter à mettre en question votre fonctionnement et euh, vous inciter, il va vous inciter à faire un bilan de ce que vous avez fait ou ce que vous aurez à faire. Durant ce passage, vous pourriez vous consacrer aux autres, à ceux qui souffrent, ou les plus vulnérables et les plus démunis. Donc, vos actions seront motivées par votre empathie. Vendredi, Vénus entrera dans votre quatrième maison pour y rester jusqu'au 7 août. Le passage de Vénus dans votre euh, maison de famille et de foyer fera de ce dernier l'importance qui serait sur le top de votre liste. Votre foyer sera source de joie et de chaleur. Et même votre domicile pourrait devenir le lieu de votre boulot, ce qui est évident durant 7 pandémie. Avec votre partenaire, vous serez très tendre, doux et chaleureux, ce qui optimise votre vie sentimentale. Durant ce passage aussi, vous pourriez signer un contrat soit d'achat ou de location d'une maison. Pour les prévisions quotidiennes lundi, pour le Québec,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 tels que la musique, la composition et le cinéma sont favorisés. Donc tous les travaux relatifs aux caméras, aux films, même les webcams, les caméras de, de, de l'ordinateur seront favorisés aussi. Votre intuition sera très forte maintenant et votre bienveillance et sympathie vous rendent très désireux d'être au service et à l'aide des autres. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec, vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans le Lion, votre sixième maison. Vous auriez une belle tendance à exécuter vos tâches d'une manière artistique, créative, et si vos tâches étaient simplement des tâches administratives, ou des tâches routinières, ou même des tâches domestiques. Vous pourriez chanter peut-être durant l'exécution de ces tâches. Vous aurez une humeur, une humeur artistique, même si vous ne travaillez pas dans ce domaine. Même si vos tâches étaient domestiques, vous pourriez rajouter de la beauté ou de la décoration en les exécutant. Aussi, vous pourriez faire des revenus supplémentaires, ou bien avoir des dépenses qui s'imposerait la dernière minute. Dimanche et lundi, la Lune sera dans la Vierge, votre septième maison. La seule chose qui m'inquiète, c'est l'opposition de la Lune à votre, à, à, à votre euh, gouverneur Neptune et à Mercure dans votre signe, qui sont conjoints.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 de caractère négatif. Cela vous rendrait vulnérable à la tromperie. Ne prenez pas trop au sérieux vos sentiments sur ce que les gens pensent ou disent de vous. Vous pourriez facilement devenir, devenir découragé, paranoïque, dissous, effrayé ou vous sentir coupable et faible.